Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 1 Nombre caché dans la colonne 6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 6 7 Nombre caché dans la colonne 5 Nombre caché dans le grand carré 5 Nombre isolé et nu Nombre caché dans la colonne, 6. Nombre caché dans le grand carré, 4. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 8.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 Nombre caché dans la colonne, 6. Nombre caché dans le grand carré, 8. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 2.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 Nombre caché dans la colonne, 7 Nombre caché dans le grand carré, 4 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne, 6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 Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 8. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.